Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler du résumé d'un livre, un livre que j'ai lu pendant un petit moment, La Pierre Jaune de Geoffroy Le Guichet. Euh, j'espère que je commence bien le nom. Donc, c'est un livre, donc 400 pages, qui euh, explique de manière fictive qu'est-ce qui se passerait si euh, on avait un avion qui se crachait sur la piscine D du centre nucléaire de la Hague, euh, donc du, au niveau de la Normandie. Donc c'est vraiment dans le cadre d'une hypothèse, ok Donc tous ceux qui ont un petit peu réagi par rapport aux deux vidéos sur le nucléaire que j'ai fait sur ma chaîne Je fais simplement le résumé du livre Et j'explique un petit peu grossièrement ce qui s'y se passe, ok Donc tout ce qui concerne les blogs et tout petit quanti Bon, on verra par la suite Donc en gros, le livre, franchement très intéressant Très simple à lire, on rentre bien dans l'histoire, c'est assez facile. En gros, on suit euh, l'aventure, si l'on peut dire, d'un flic, donc d'un flic anglais, qui euh, est au niveau des, des stupes au début, et ensuite il est déplacé sur une affaire, donc euh, en France, donc parce qu'il y, y a plusieurs flics qui se sont fait tabasser par des gars à une manifestation. En gros, c'est ça le, le précurseur de l'histoire. Mais en gros, bon, les gars, ils étaient vraiment en PLS, quoi. Euh, et du coup, euh, les Anglais veulent avoir les noms de ces deux types, parce que ça s'est passé lors d'une manifestation assez radicale, euh, et euh, il n'y avait pas les visages des gens, donc ils avaient tous des foulards, et voilà. En gros, donc, à la suite de ça, euh, on apprend que les personnes qui ont frappé les flics, c'est des personnes qui sont au niveau, donc, de la Bretagne, dans le sud de la Bretagne, euh, dans, donc sur l'île de, de, de, de, de, de la presqu'île de Rius donc dans la Bretagne au niveau de, donc du village de 5 Gildas en Rius, j'espère que je prononce bien également et en gros donc le gars, donc Jack, ce flic là il arrive à rentrer dans tout cet écosystème avec les jauniens qu'on appelle donc les, les, les militants donc dans cette histoire s'appellent les jauniens okay en gros euh, Jack arrive à aller dans ce village là avec tous les jauniens parce que justement, il a sauvé Ixos, donc c'est un mec qui avait été chopé par les flics lors de cette manifestation même, ouais. euh, et en gros, donc Ixos a toute sa... sa, sa, sa redevance, si on peut dire, je ne sais même pas si c'est ça le mot, mais en gros, il, il, est, il est satisfait du coup bah, de ne pas s'être fait choper par les flics, et du coup, euh, Ixos, enfin euh, voilà, un vide-jack a resté à mon... En gros, donc, il reste pendant une petite période là, pendant donc normalement il pouvait rester que pendant deux semaines. Le problème, c'est que dans cette deuxième semaine, on a du coup, bam, l'attentat, le plus gros attentat du euh, sort de l'humanité, donc sur l'usine de la Hague de, euh, de de Normandie, voilà, donc de la Hague. Donc, en gros, euh, donc les Jauniens ont un petit peu l'actualité en direct, comme vous avez pu voir sur l'équivalent du Covid-19, avec l'actualité en continu, les vidéos et tout. En gros, ça tourne, tout ça, vous avez, on a toute l'information de, voilà, d'un avion qui s'est crash, crashé, ça crame, ça fait un énorme nuage de fumée noire, qui été qui appelé le Black Ghost, le fantôme noir, euh, et qui au final se déplace un peu, on ne sait pas trop. Après, au final, on se rend compte qu'il se déplace vers les Jauniens, donc la Normandie et tout, et qui, euh, au final, bah, voilà, les autorités françaises décident de euh, voilà, provoquer une évacuation de toute la Bretagne au bout d'un certain temps, parce que voilà il euh, y a un certain nombre de problèmes par rapport au nucléaire, qui fait qu'il y a tellement de substances différentes qui étaient stockées à, à cet endroit-là, euh, en plus du kérosène de, de l'avion et de tout ça, euh, qui font qu'il y a énormément de choses qui partent dans l'atmosphère et on a genre, à un moment, une actualité du style de... Euh, qui explique qu'il y a un gars qui a filmé euh, entre guillemets des morts vivants euh, dans un hôpital de la Hague, euh, des gens qui avaient euh, la peau pelée, euh, qui étaient euh, ensanglantés, des hommes, des femmes, des enfants, enfin un bordel monstre, euh, des morts en cascade à ce niveau-là. Donc voilà, euh, le président, chef des armées et autres, décide de provoquer toute l'évacuation de la Bretagne, de la Normandie également, et d'avoir une zone tampon euh, sur ça, de 50 km. En gros, ce qui s'explique, c'est que la Hague est située à environ 300 km de Londres, de Paris et de saint gildas de Rius, donc où il y a les Jauniens qui sont donc, ils sont tous à point équidistant, et c'est assez le bordel à ce niveau-là. Donc l'histoire évolue, au final, au vu du problème, euh, les Jauniens décident de rester sur place, malgré quelques-uns, dont par exemple Eva qui décide de partir, donc Jack l'emmène à une gare pour, pour se barrer du coin, en fait, tout simplement. Il euh, y a un certain nombre de personnages dans l'histoire, je donnerai un petit peu des noms de temps en temps, mais au cas où vous lisez le livre, c'est hyper cool. Euh, un livre qui coûte 20 euros d'ailleurs. Euh, et du coup, euh, donc ces personnages-là décident de rester euh, donc sur place, directement dans leur caravane, dans le camping où ils sont, dans le squat qu'ils ont actuellement sur, sur un terrain, mais qui leur appartiennent. Donc les journalistes restent sur place. Ce se rendent compte, c'est que donc, au bout de quelques jours, il se met à pleuvoir, donc au bout du troisième, quatrième jour, il se met à pleuvoir, et ils entendent un, un, cri, un cri sourd, donc Jack et, et un autre, et en fait, ils se rendent compte que la pluie est acide. Ils sortent, et ils ne le savaient pas, donc ils sont cramés un peu au, au bras et tout, Jack. Euh, le lendemain, on a donc un des personnages principaux, donc Ixos, qui avait été sauvé par Jack, qui rentre complètement éclaté parce qu'il a passé une nuit dehors, il n'était pas bourré, mais juste parce qu'il a plu acide, euh, voilà, et tout. Énormément blessé, au final, donc, la journée passe, et dans la nuit, euh, bah, il meurt. Donc il est laissé tel quel, parce qu'il est hautement radioactif, du coup. Euh, donc ça, c'est le problème sur ça. Donc au final, par rapport à ça, euh, l'État français euh, indique donc à tous ceux qui sont dans cette zone-là, donc de Bretagne, Normandie, donc toute la partie... Euh, ouest de la France, si je ne me trompe pas, euh, donc dans toute la partie gauche, sur ce point, met sa vue satellite, entre guillemets, euh, de se recouvrir entièrement le corps, parce que l'inconvénient du nucléaire, c'est que, euh, en tout cas en cas de catastrophe, hein, ok, restons cool, hein, je parle en cas de catastrophe, et dans ce cadre-là du livre, okay, euh, du coup, dans le cadre où il y a une partie des radiations qui soit dans l'atmosphère, le problème c'est que euh, les radiations entrent dans le corps, et du coup, euh, c'est gravement la merde à ce niveau-là. Du coup, ce qui est conseillé, c'est pour se protéger de ça, si jamais on a le doute, qu'on ne sait pas si on a été en contact avec des radiations ou non, de euh, se recouvrir entièrement le corps de vêtements et d'avoir euh, voilà, un maximum de protection au visage, aux cheveux, euh, aux bras, aux mains, au corps en entier. Et de, voilà, de se recouvrir de multiples couches de vêtements pour limiter la radiation plus au cas où euh, carrément de venir, de sortir avec un casque de moto pour être sûr d'être euh, voilà complètement protégé à ce niveau là donc voilà pour un petit peu les recommandations au début qui sont annoncées, petit à petit c'est un peu compliqué euh, on va dire que pour suivre l'information euh, et les recommandations il est indiqué de suivre le twitter de la préfecture du coup de la, de la partie de la bretagne et tout. en tout cas dans le livre c'est comme ça que c'est expliqué et en gros, euh, à un moment donné, il parle de, euh, donc de la radiation d'un point de vue plus personnel qui fait que si jamais tu as été en contact, que tu es sûr que tu as été en contact ou non, mais limite tu es dans le doute, de complètement se raser les poils du corps. Donc, cheveux, son bah, style, partout, tous les poils en extérieur du corps pour évacuer euh, le, les, les faibles radiations qui s'emmagasineraient dans euh, les poils à l'extérieur du corps. Donc, de se raser également de prendre des iodures de potassium donc j'en ai parlé donc dans deux vidéos sur ma chaîne euh, c'est des iodures de potassium donc ça permet de saturer sa thyroïde en iode non radioactif. donc c'est une glande qu'on a au niveau du cou euh, enfin dans la partie du cou euh, et justement d'éviter d'avoir euh, voilà, une partie de, de ces radiations qui soit dans le corps et en gros ce qu'il explique dans le livre c'est que voilà justement il y aurait tout un nouveau protocole qui aurait été mis en place par le gouvernement français, par l'exécutif, pour justement faire tourner ces... la diode, pour que tout le monde en ait, en tout cas tous ceux qui soient concernés déjà dans la zone radioactive donc de la Bretagne et de la Normandie, et plus généralement sur la partie de la France, ou en tout cas proche de Paris, et toutes ces zones-là. En fait, moi j'en ai parlé dans mes vidéos parce que euh, on sait tous que si jamais ça part en Sucette aussi bien d'un point de vue... Euh, nucléaire, économique ou alors euh, plus récemment sanitaire, on s'est rendu compte que pour les masques, il n'y avait pas de stock de masques. Et si jamais, il y a quelques années, j'avais fait une vidéo pour parler que, voilà, en cas de pandémie mondiale, il faudrait avoir des masques personnels chez soi, ben, la vidéo euh, aurait été euh, plutôt bien accueillie il euh, y a un an en arrière ou actuellement par rapport à tout ça. Donc, je le dis, gardez une, deux, trois, quatre, cinq boîtes d'iodure de potassium. En général, elles sont bonnes 3 à 4 ans. Hein, comme vous le voyez, vous avez la date ici. J'espère que c'est pas flou. Désolé, mais en général, c'est bon 3-4 ans. Euh, ça coûte 5 balles, je crois. Vous avez, je vous mettrai les, les, les liens de la vidéo. Vous aurez toutes les vidéos pour au cas où déjà savoir ce que c'est plus en détail, si vous voulez avoir des informations, et également en acheter en ligne. Donc voilà, parce que chaque euh, comprimé est bon pendant 24 heures. Donc là, il y a 10 comprimés, donc ça fait 10 jours pour une personne. Ok donc Dans ce cadre-là, pour évacuer, donc les radiations au niveau du corps, donc les poils. Ensuite, la thyroïde avec les iodures de potassium. Et il y a également un autre médicament qui est indiqué, qui est le bleu de Prusse, euh, ou le radiogardas, pour le nom un petit peu plus scientifique. Alors ça, euh, par rapport à l'iodure de potassium qui coûte à peu près 4 à 5 euros la plaquette, le Radio Gardas, pour le moment, j'ai pas de piste. J'en ai un petit peu discuté sur des groupes de survivalistes où je suis un petit peu depuis un moment. Il euh, y a certains. J'ai discuté avec un pharmacien qui expliquait que même pour lui en prix grossiste, ça tapait dans les 100 balles pour des boîtes qui n'avaient pas beaucoup. Euh, donc, c'est en cours de renseignement sur ça. Je ne sais pas, je n'ai pas trouvé de site internet pour en acheter. Et il y avait peut-être possibilité d'en prendre sur le Amazon américain, mais pareil, c'était dans les 100 dollars. Donc autant dire que ça coûte cher. Et donc pour le bleu de Prusse, c'est pour évacuer euh, une partie des radiations qui sont dans le corps, parce que le bleu de Prusse a la capacité, si je me trompe pas, hein, normalement, mais le bleu de Prusse a la capacité de de, de capter les radiations au niveau de l'estomac et de les faire évacuer naturellement euh, voilà, par l'urine et, et le, le fait de chier, tout simplement. Donc voilà, dans ce sens-là, pour les radiations, les préconisations, tout ce qui est annoncé. Donc notre histoire continue d'avancer dans le temps. Euh, on se retrouve une semaine, puis deux semaines après. Donc en gros, beaucoup, énormément de personnes ont évacué euh, les zones sinistrées, même si certaines, comme des maires qui se disent Oui, moi je suis né à tel endroit, je vais mourir à tel endroit, qui décident de ne pas bouger. Donc il y a malgré tout une partie des personnes, dont, déjà qui sont en contact avec les jauniens, qui restent sur place, et également des euh, citoyens, des maires et autres, des députés également qui reste un petit peu dans le coin, même si la plupart des gens évacuent toute ces zones là euh, Également, par la suite, on se rend compte que dans l'histoire, euh, d'un point de vue de radiation et de danger sur les hommes, il n'y a plus grand-chose, en dehors que le pays était irradié, évidemment, vu que voilà, le, le vent, ça se disperse méchamment bien. Euh, du coup, du, du côté de l'Angleterre également, et la France décide de couper le pays en deux. De toute la partie nord du pays est notée en non-vivable ou invivable. Donc en gros, il trace une ligne imaginaire de Bordeaux à Lyon. Toute la partie nord est en No Man's Land, si on peut dire. Et du côté de l'Angleterre, c'est à peu près pareil. Ou du sud de l'antre jusqu'à Manchester en Irlande, si je ne me gourre pas. De ce qui a été annoncé, donc ça fait un énorme pavé de zones contaminées. Euh, donc c'est assez le bordel à ce niveau-là. Donc voilà, donc, euh, évidemment, pour en revenir tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire ça, sur les pluies acides. Euh, ce qui est expliqué, c'est que s'il y a des pluies acides, ça déglingue tous les matériels de communication, donc toutes les antennes, ce qui fait que euh, la possibilité d'avoir Internet bas est faible si déjà les centrales nucléaires ou autres sont arrêtées. Et également, les communications de base ne seraient pas forcément possibles euh, si toutes les antennes sont niquées. Voilà, donc c'est à ce moment-là qu'il faut réfléchir à des moyens de communication parallèles comme les radios, les talkie-walkie, les CB qui fonctionnent en direct euh, à courte ou moyenne portée. Mais voilà, si vous êtes avec votre famille ou dans une région donnée, ça peut être intéressant de communiquer comme ça. Également, on a les PMR qui nous permettent d'avoir les accès à l'information en urgence, donc en direct. Donc je vous mettrai la vidéo si jamais vous voulez aller voir. Sur ça, sur le fonctionnement de la radio, ce que j'ai un petit peu expliqué, je ne suis pas expert là-dedans, mais je trouve ça plutôt intéressant et utile d'en avoir une, aussi bien pour de la randonnée que pour des situations d'urgence, que même utilisées dans le cadre de sacs d'évacuation ou autre. Donc voilà, sur ça vous avez un petit peu plein de vidéos sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Donc voilà, Donc, le pays s'est un peu scindé en deux. Ils expliquent grosso modo qu'il y a dans certains arrondissements du côté de Paris, ça devient vite le bordel parce que imaginez évacuer la moitié de la population de la france du nord de, de toute la partie nord du pays dans le sud autant dire que déjà les, ba les deux bases les villes étaient sur bah là c'est un niveau dessus donc c'est carrément un autre, un autre délire en termes de euh, cohésion de vie en plus du fait qu'il ya une partie des citoyens qui ait pu être dans cette hypothèse là évacués dans des pays comme euh, Belgique, l'Allemagne, l'Italie et d'autres pays qui, entre guillemets, restent neutres et qui ne veulent pas forcément prendre part comme, euh, comme la Suisse ou autre. Enfin, en tout cas, de ce qui est expliqué dans le livre. Hein. Je ne dis pas que c'est ce qui se passera. Hein. Vraiment, euh, prenez-le avec des pincettes. C'est vraiment l'histoire qui est faite comme ça. Donc, en gros, ça avance dans ce sens-là. Donc, l'histoire avance petit à petit. Euh, donc, Jack, donc le le personnage principal euh, est toujours en contact avec Baxter. Donc Baxter, c'est son chef euh, de la partie euh, police criminelle, parce qu'en fait, euh, la, les polices, en général, n'ont pas d'informations sur euh, les kamikazes. Ils n'ont pas de nom, parce que c'est des faux noms, évidemment. Euh, et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ça a été fait en deux temps. Déjà, un premier avion de type Cessna, qui s'est craché sur la piscine D. Et ensuite... Un plus gros avion, un A340 qui a été détourné et qui s'est crashé pile où il y avait la fumée du premier avion. Ce qui fait que d'un point de vue euh, purement euh, palpatif des noms, à savoir si c'est un attentat euh, ou non, ou si c'est... enfin, euh, c'est un attentat, c'est clair, mais si c'est euh, islamiste ou d'une autre religion, ou d'une autre cause, ou d'autres choses, euh, ça, on n'en sait rien dans le livre. Et les flics, dans l'histoire, n'en ont aucune idée au final, on n'a pas d'informations sur ça, voilà. Donc euh, évacuation de zones données, donc ça commence à être le bordel déjà pour se ravitalier, parce que si tous les magasins sont laissés à l'abandon, bon bah les stocks de bouffe hein, passent comme on a pu le voir à la crise du Covid évidemment, hein, les rayons vidés. Euh, et évidemment parce que bah, les gens se barrent de chez eux donc ça fait des embouteillages monstres. Euh, et du coup, plus de réapprovisionnement. Du coup, ce qui fait que les jauniens sont légèrement dans la merde, parce que bah, du coup, ils ont de la boue pour un certain temps, et la flotte aussi. Mais le problème, c'est que, pour en revenir à la flotte, le problème principal, c'est qu'il euh, y a un des mecs dans le groupe des jauniens qui est assez calé sur les radiations, donc qui explique justement sur les joueurs de potassium et tout ça. Euh, et en fait qui explique que bah, pour la bouffe et la flotte ça va vite être la merde parce qu'en fait la flotte vu qu'il est plus acide ça a contaminé toutes les quantités de flotte dans les centres de traitement qui étaient à l'air libre donc déjà de base euh, vu qu'ils sont sur une presqu'île en tout cas dans leur cas là toute la flotte qui est autour euh, n'est pas utilisable et bah, l'océan bah voilà hein. <rire> Hein, on n'est pas des poissons. Donc, euh, tout ça pour dire qu'ils sont vite dans la merde et ils se rendent compte qu'ils doivent faire des économies. Du coup, ils consomment plus que... En, en gros, ils s'organisent, ils ont 6 à 10 litres dans des bouteilles. Ils décident de complètement euh, bloquer leur euh, consommation d'eau venant de l'extérieur. Donc, toute la tuyauterie, ils coupent tout. Pour éviter d'être tentés justement de pas réflexe de prendre de l'eau au robinet d'être contaminé et de potentiellement crever par la suite ou d'être avec un cancer ou une autre connerie du ciel parce que bah, les hôpitaux sont pas forcément euh, ont aussi évacué dans cette histoire là c'est pour ça que c'est la merde euh, donc ils décident voilà, tout simplement de, de rester sur place donc de bouffer, visent des maisons pour récupérer de la bouffe de la flotte, le bois c'est pareil tout le bois qui est en extérieur est contaminé du coup dans ce cadre là aussi bien par les pluies acides que toute la zone, toute la quantité de radiation qui est partie dans l'atmosphère et qui est retombée à un moment donné. Euh, donc au final, euh, sur la bouffe et la flotte, ils sont carrément à la galère, ils perdent énormément de poids, ils sont en carence de plein de choses, c'est vraiment à la galère pour eux. Euh, et du coup, bah, sur ça, bah, ils décident de faire les tours de maison et tout. Et à un moment, il y a Jack qui part avec Nicolas, donc Nicolas c'est le hacker principal du groupe, ok euh, et en fait ils vont dans une baraque assez cossue, il y a un endroit dans le livre où ils expliquent qu'il y a une, une allée, un peu l'allée des millionnaires on va dire le, le Hollywood local si on peut dire, avec que des baraques ultra chères, en gros ils y vont et à un moment ils se rendent compte qu'ils sont pas seuls euh, ils voient des militaires qui traînent à quatre pattes des mecs à poil pour les violets, voilà dans le sens du c'est expliqué comme ça dans le livre donc Jack et Nicolas se planquent mais les mecs, c'est des militaires, ils sont armés, ils ont les assez. et Jutti Conti. Euh, donc les, les deux mecs sont, sont violés, sont frappés, sont laissés tels quels. Entre temps, euh, Jack filme la scène pour avoir matière à, matière à, à critiquer euh, l'exécutif et l'armée voilà, en général pour ça. Parce qu'ils sont un petit peu traqués à l'origine aussi. Ils sont traqués par les militaires parce que ils ont fait euh, un acte de vandalisme euh, incroyable. <rire> en gros, euh, ils ont décidé de saccager, de profaner une tombe donc, de monsieur un certain monsieur Mesmer, donc le le padré du nucléaire français au niveau des essais nucléaires donc du côté de l'Algérie et tout ça, donc du début d'une éclair française qui a donné le site de l'ag et compagnie. Et en gros, donc, ils profanent la tombe, ils prennent la, la plaque de la rue, euh, de ce monsieur-là, et ils balancent tout dans le sang. ils filment tout, et ils balancent ça sur Internet, donc sur le, le, le YouTube russe, donc qui s'appelle Rutube, euh, et puis euh, voilà, parce que je pense que c'est un petit peu plus libre que YouTube à ce niveau-là. Du coup, ça gueule de tous les côtés, donc il y a les militaires qui sont emmenés qui sont, enfin, l'exécutif, enfin, tous les politiques sont indignés de la chose, du coup, bah, voilà. Les, les, les politiques demandent aux militaires, de, enfin, président demande aux militaires d'aller du côté de la presqu'île, de chercher les mecs et de les, et de les ramener, tout simplement. Donc, voilà, sur le sur à ce niveau-là, euh, les jauniens sont assez dans la merde pour la bouffe, pour la flotte, pour les radiations, et maintenant, ils ont problème des militaires. Donc autant dire qu'ils sont pas dans la merde pour ça, ils ont un certain nombre de problèmes. Et c'est pour ça que Jack filme euh, toute cette scène-là pour faire pression. Au final, à un moment donné, ils réussissent à voilà, publier cette vidéo-là. Là il y a un tollé général pareil de la classe politique, mais à l'encontre euh, du ministère, enfin du, du ministère des armées, des armées en général, il y a des, des, des personnes qui. Voilà, des licenciements et autres, c'est un, un, un gros bordel sur tout ça. Au final, à la suite de l'histoire, on n'a pas énormément d'informations sur tout le nucléaire. Je pensais que le livre était vraiment tourné à fond sur le nucléaire, mais au final, euh, vu que c'est quand même pas mal fictif, et c'est dans le sens d'une hypothèse, euh, on a vraiment une grosse partie du livre du début qui est annoncé pour, pour introduire l'histoire, de ce qu'il y aura au milieu, et une bonne partie de la fin qui est juste annoncée par rapport à tout ce qui y a concernant Jack, tout un petit peu leur... Euh, leur débrouille parce qu'ils ont un téléphone satellite du coup, ils notent tout, ils ont un blog et ils, ils en chérissent ils donnent des informations donc voilà, sur, euh, sur leur quotidien, euh, ils ont ils ont, comment ça ils ont attaqué un, un camion pour récupérer des vivres, euh, également donc, la vidéo des militaires et euh, la vidéo sur monsieur Mesmer et tout. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça, où il y a du plus, du moins, et, et ça chamaille à ce niveau-là. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que au final, on n'a pas énormément d'informations sur le nucléaire. Il y a vraiment des choses qui sont notées vraiment dans le sens de, voilà, d'avoir euh, au final, euh, à un certain moment donné, on nous expliquait dans le livre qu'il y a un collectif qui est créé par des... De, de, en France qui s'appelle le groupe La Vérité. Alors ça pourrait sonner presque complotiste, mais pas du tout. En fait, euh, ils décident de faire un un crowdfunding pour euh, acheter ou développer des appareils, donc des, des dosimètres, des compteurs GGR, et de noter la radiation partout chez soi, partout en France, de faire une carte en temps réel, un petit peu comme OAS pour euh, la, la route, euh, et en fait de la radiation en direct pour indiquer que voilà, au final toute la France est irradiée, euh, que le pays fait un peu de la merde, le président et, et compagnie. L'histoire se passe en 2024 hein, pour situer et euh, du coup euh, et du coup bah voilà c'est un peu le bordel à ce niveau là et les politiques sont pas trop d'accord avec ça mais en même temps vu que tout le monde en a carrément marre à ce niveau là et le covid à côté ce serait de la piste de chat bah comment dire que euh, voilà à ce niveau là il y a tout un un certain nombre de personnes qui, qui, qui sont préparées un peu tout ça qui ont des tenues NRBC et compagnie donc voilà. il y a un petit peu ce genre de choses qui est annoncé dans le livre. Et moi, je me dis que ça peut être pas mal d'avoir... Voilà, euh, moi, je me m'étais déjà pris des masques personnels faciaux déjà pour du bricolage et autres. Mais ça peut être... Euh, il y a les, les entrées et tout pour euh, au cas où les, les cartouches de gaz euh, NBC et même contre des gaz et autres. Donc, j'ai déjà le masque facial. J'ai prévu d'acheter euh, tenue intégrale plus bottes. Donc, déjà les bottes, bah, déjà pour euh, avoir la tenue complète, euh, entre guillemets, anti-radiation. Euh, et également euh, pour du jardinage que j'utiliserai un petit peu sur la chaîne, je vous ferai deux trois vidéos sur ça. Euh, voilà, donc double utilisation, comme pour le sac d'évacuation, on reste là-dessus. Donc, bottes, tenue masque facial, donc pour, voilà, être complètement recouvert sur le corps, euh, gants euh, simples en plastique, latex pour se protéger les mains, et sur-gants euh, jaune pour, euh, voilà, vraiment avec les, les, les habilitations euh, anti-nucléaire et tout, enfin je vous montrerai tout ça, ne vous inquiétez pas je vous ferai également un petit unboxing, on fera une petite vidéo totale pour expliquer l'ensemble du truc, pour avoir, euh, voilà, la tenue intégrale vous montrer tout ça, et euh, ce sera beaucoup plus sympa donc voilà, dans l'ensemble du livre, un petit peu tout expliqué euh, parce qu'après, voilà, sur la fin, ça termine avec... Euh, un petit peu, les jauniens qui restent sur place euh, Eva... Non, attends, c'est Eva... Non, c'est Laura, parce qu'Eva c'est pas Laura qui tombe amoureuse de, de Jack et, euh, et il décide de rester sur place mais comme Jack a un double jeu depuis le début de cette histoire euh, il y a un petit peu son procès du style de... Voilà, il est pas flic et compagnie. Bon, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez euh, lire le livre sur ça, c'est hyper intéressant comment c'est foutu. Euh, mais il y a vraiment beaucoup d'informations sur la construction de l'histoire que réellement sur euh, le, le, le problème du nucléaire en général. Vraiment sur long terme, il n'y a pas d'explication. Euh, le, le, le livre prend une période donnée de deux mois. Vraiment d'un mois surtout le début. Et de deux ou trois mois. Parce que je crois au final, au bout de deux mois, euh, Jack réussit à ravoir Baxter au téléphone. Euh, parce qu'au final, bah... Lui, bah, il trouvait pas trop de sens à sa vie, en fait, euh, en tant que flic. Et au final, bah, lui, il décide de rester sur place, même si à la fin du livre, on n'a pas vraiment d'informations s'il reste ou pas. C'est vraiment le mystère complet. Mais euh, l'information sûre, c'est que, euh, bah, il a été démasqué. Euh, Baxter jouait un petit peu sur ce tableau-là de dire que s'il si ne voulait pas balancer ses petits camarades, eh ben Baxter allait balancer son identité et euh, les jauniens allaient savoir que c'est un flic. Au final, les jauniens l'apprennent parce que Jack euh, en parle à Phil, donc Phil et un autre gars. Donc c'était les gars, euh, c'était Phil et Léonore qui avaient frappé les, les flics au début, hein, que je vous explique au début de l'histoire. Et, euh, et en fait, bah, Jack parle à Phil euh, honnêtement de sa situation en tant que flic et tout pour euh, voilà, justement euh, crever l'abcès, euh, essayer d'avoir un écosystème viable, de pouvoir être la communauté des, des jauniens et être dans un, un monde simple où justement il n'y a, a pas les militaires, il n'y a pas le monde, il n'y a, a rien. enfin vous pourrait faire un havre de paix. Et c'est un petit peu dans ce sens-là où le personnage essaye de construire ça. Donc, euh, donc voilà pour tout ça. Ben, J'espère que ce nouveau résumé de livre vous aura plu. J'ai essayé de faire quelque chose de, de concis, d'un petit peu plus cool que le premier résumé de livre. Si jamais vous n'aviez pas vu le premier résumé de livre, donc c'était le livre « Comment tout peut s'effondrer » de Pablo Servigne et Raphaël Steven, où je vous mets une petite fiche là, euh, à côté de l'écran. J'espère que les montages de, des vidéos vous plaisent également. N'hésitez pas à me dire en commentaire, au cas où à vous abonner. Euh, et puis, bah à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao